Nous sommes dans l'espace Et hey, salut à toutes et à tous, hein. c'est Maïté, donc on est dans l'espace interstellaire avec GPM. Non, je vois Pierre oh, mais Écoutez, c'est consternant Je vois <rire> des épaules partout, mais qu'est-ce que vous Alors, faites là Merci à vous de, de suivre cette série depuis tant d'épisodes, euh, déjà le troisième. Oh là là, <rire> c'est <Et> oui. beaucoup Wow, <rire> oh, c'est beaucoup <rire> Quand on voit la longueur du jeu. Ouais, c'est vrai. Disons, disons que tu un peu là. Non, non, non, non, non, non. Et je pas... Oh, le, de le dernier, tu, tu peux passer comme ça. Et le dernier, faut passer à la gueule. Y'a pas un moyen suicide, genre tu l'abandonnes comme ça et il crève à jamais. Si seulement. <rire> ok, j'ai compris. C'est lol, tu dois faire du moonwalk pour gagner. C'est à dire Y'a un niveau, tu dois faire du, du moonwalk. Mais non Mais non mais, mais non que tu vois attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends. Attends. Oh mais comment je peux vérifier si l'action si fonctionne là en fait Je ne sais pas. Bon, mais écoute, si ça coupe, c'est normal. Mais forcément, j'ai pas de souris parce que VVV est une grosse merde. Oui, je tape du point sur la table. Qu'est-ce qui se passe <rire> Là, c'est pour un challenge cricket. Je m'en souviens très bien. Ok. Donc ça enregistre depuis tout à l'heure, donc c'est cool, je crois. Attends, attends, attends, attends. Là, c'est... Ok, 42 minutes, c'est bon. Attends, Qu euh, 42 minutes... Oui, oui c'est bon. Ah, ouf. C'est le cas de le dire, oui, ouf, pour moi aussi. Non mais ouf, j'ai pas fait le level que pour un shiny cricket. Dis-moi, Jean-Pierre Coff. Écoutez, je veux pas avoir l'air de vous contredire, mais ce jeu là, c'est pour les nazis. Oh putain, mais t'es sérieuse Ça fait 30 000 fois que je retourne exactement le même passage, juste parce que je prends pas le checkpoint. C'est consternant Écoutez, écoutez, ma petite Maïté, je veux pas avoir l'air de vous contredire là, mais votre émission, c'est pas avec des produits de qualité, c'est avec des produits à chier. Oh, j'étais passé. Oh, j'étais passé. Faudrait que tu fasses une miniature avec un mec qui rage mais genre beaucoup genre euh, diable <rire> Le diable de tasse <rire> oh putain on fera un... peut-être que je ferai un trailer pourquoi t'as fait Alt f 4 toi découvrez des imitations surprenantes <rire> des points Godwin ce jeu c'est pour les nazis Putain, mais sérieux Mais qu'est-ce que je suis en train de faire Mais d'où Mais d'où Mais d'où Mais j'imagine même le genre du nez sur ce jeu. Oh putain. Putain mais j'ai fait tout ça pour un point... What Prendre mon clavier de balancer. Mmh, non je vais pas faire ça pourquoi. Non, non Non non. Pas du tout, qu'est-ce que vous. T'as un de merde... Oh putain, t'es pas, ser... pas sérieux... Mais t'es pas sérieux C'est ce moment où tu dois t'échapper d'un niveau de merde. Toi aussi, tu le connais ce niveau mmh, Non. Mmh, fils... Écoute, on peut déclarer la victoire à GPM Show par forfait Non, quand même pas. <rire> C'est ce que je m'apprête à faire Mais... Mais... peut-être Ah merde, j'ai oublié oh. Bon, écoute, on va speedrunner, comme un gros porc. Pourquoi il a la tête dans les pics et il meurt Moi, quand j'ai la tête dans un pic, je ne meurs pas. <rire> bon, qu'est-ce qui se passe, Maïté Racontez-moi, mais moi, je suis pas Maïté, je suis Jean-Pierre Coff. C'est toi, Maïté. Mais non, c'est toi, Maïté. Attends, c'est moi, Jean-Pierre Coff. On l'avait dit dans le dernier épisode, <rire> alors merde. Mais regardez, regardez cette belle cassonade. carsonnade <rire> vite, oui, comme, comme tout le monde le sait, il n'y a pas que le sucre blanc. Putain mais. Ce jeu il aime bien te troller parfois. Déjà, que, déjà que mon perso n'arrive pas à passer, alors comment veut juste que le deuxième passé. perso passe En fait c'est un peu comme le fameux euh, la fameuse meuf dans Resident Evil 3 apparemment ou je sais plus je sais plus lequel. T'as une meuf pareil qui te fait chier, qui te casse les couilles, qui ne sait pas se défendre et qui est vraiment une merde, et elle handicap à mort, bah ben, là c'est pareil. Il te fout un niveau déjà dur à la base avec une salope. Pour ceux qui ont compris la référence. GG Même si je ne joue pas à Resident Evil. Arg. Oh je suis passé. Je fais caca dans vos raviolis, ça vous va Oh putain, je, je je peux plus blairer ce level. Moi c'est la musique qui commence à me faire mal à la tête. Mais meurs pas J'ai testé hmm. J'aurais dû mettre en facecam. Mais si tu veux on en fera ouais. euh, en face -cam. Le quatrième épisode Non, pas le quatrième épisode, mais d'autres fights. Bah ouais, mais VVV, c'est quand même le jeu le plus rageant, donc bon. Oh. <rire> tu, tu peux faire jouer à Super Meat Boy <rire> Ou ça oui. ira Non, non, Super Meat Boy est plus simple. Parce que Super Meat Boy, euh, comme je te l'avais dit, la jouabilité est parfaite. Et Et c'est plus simple. C'est juste le joueur qui... Oh, genre, je l'ai fait passer sur le plateforme après. Oui, oui, oui. Donc c'est le joueur qui est récompensé de ses, ses... C'est le joueur récompensé de son skill. C'est pas le jeu qui empêche le joueur de, de progresser facilement... Enfin bon... Tu m'as compris je Comment dire Non... Mais non Mais qu'est-ce que tu fous mais... Putain Et mais toi aussi t'es avec le Jean-Pierre qui te suit là Non, non, bah non. Moi ça fait longtemps que j'ai fait ça. Moi je suis allé... Euh... Mais comment t'as fait pour que le Jean-Pierre te suive Et bah... Il m'a suivi. <rire> Je vais aller ici, tiens. Je vais jamais aller. Mais va sur ta, de... va sur ta deuxième plateforme, espèce de foirée. Heureusement qu'il y a des checkpoints un peu partout. Tu VV sans checkpoint, <rire> ça donnerait ça. Drogue. <rire> hein ah J'ai réussi presque. Ah passez-moi. Hein. Après l'autre connard. Euh... <rire> Moi. <rire> putain. Mais putain, mais. Genre... Mais j'ai vraiment fait ça pour un check in de merde. Putain, putain, putain, putain, putain. Qu'est-ce qui est qu plus rageant entre ça et être en cours mmh. Ça se discute, hein. <rire> ça se discute. C'est les... comme les missions de merde. C'est pour ça que j'ai dit ça. Oh, mais, mais, mais, mais, mais, mais toi, mais toi, mais, mais, putain de toi. Vas-y, donne-moi un indice. Est-ce que la première plateforme, faut passer par en dessous ou par en haut En dessous. Ah, c'est pour ça que je me fais des tout à l'heure. Putain, mais par où tu veux passer Je me souviens même plus du passage. Est-ce qu'on peut retourner à la base Non. Faut pas traverser le level. C'est impossible. Bah ben moi, alors, tu crois que je, je suis obligé de passer le level à moins, à moins que je veux me retaper les autoheurs à l'envers, ce qui est impossible. Je, je, je peux aller nulle part je suis en train de les galérer! Et moi alors? Mais c'est. Tout ça pour un shiny tricket Pourquoi j'ai sauté là en fait? Mais, mais pourquoi je suis nul? Mais faut juste que je me concentre et que j'arrête de parler, c'est tout! C'est passé? Non. Mais, mais je pourrais passer hyper facilement si Putain, je me concentrais et que j'arrêtais de. C'est impossible! C'est impossible, faut que je passe ailleurs! Oui! Oui! Je suis! faut le passer, lui. Bon, alors toi, tu vas passer. Bon, ça va le fils de pute! Oh le bâtard. Ah, il y a la musique qui s'adoucit en plus. Genre, tu as perdu. Ah, mais ok, en fait, c'est presque simple. Presque. Mais à la force de le refaire. Hein. Putain, j'ai mal au doigt moi. Bon, écoute, on va prendre le pad. Non, en fait, c'est une mauvaise idée de prendre le pad. Ça te fait encore plus rager. Et oui, parce qu'on peut jouer au pad. Tu risques de péter ton pad, alors, oui, tiens-le à l'écart. Mais, bon, écoute, le pad, au revoir. Euh, le clavier, c'était très bien. Par où. Ça fait combien d'heures qu'on est là Je sais pas. Mmh. Moins d'une heure. Quand j'ai regardé l'action ça faisait 42 minutes. On va voir ça tout de suite. On est actuellement à 40. On est à 50 minutes de jeu là. Il nous reste 10 minutes avant la, la fin de l'épisode malheureusement. On est malheureux de quitter. Donc, Dans ma vision on n'a pas. on aura pas beaucoup avancé en fait. Voire même pas du tout. Moi dans ma vision, euh... <rire> Pareil. En fait, on l'appellera un épisode décevant. <rire> un épisode useless. Ah oh mais, si... oh mais non, sinon vous allez pas le regarder, <rire> donc on ne on aura pas d'argent. Argent, <rire> <rire> Argent Non, c'est pas... pas vrai. Le jour où la GLTime fera des revenus, bah putain. On aura 10 000 ça abonnés. Ce sera... sera famous. Le jour où la GLTime a 10 000 abonnés... Ah oh mais on ouvre le champagne, là. Et on vous dit merci. Et on vous offre des canons. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous abonnez pas en masse, c'est bon, c'est fini. <rire> là, t'imagines, mais non, on rigole <rire> Ok. Tac tac. NON Tac tac. Oh le fils de pute d'inertie de merde de sa mère. Mmh. Non. Non non je dis pas d'insulteur public. Enfin. mais bon. pas du tout qu'est-ce que pas vous racontez. Du... J'allais faire exacto... NON putain je dois recommencer. Vous, vous, vous, vous verrez ma tête actuellement, ça ressemble à peu près à. Oh, tu Presque si ah, ça. Mes yeux commencent à me piquer. Alors on va, on va faire de suite un truc. Imagine que moi je suis en trait. On peut même pas accéder aux options pendant qu'on est en jeu, c'est pas. C'est pas croyable ça Sauvegarde Voiture Oui mais je veux pas. je veux pas qu'il ait... Parce qu'il y a un moyen d'enlever les arrière-plans en fait. Très bonne option si vous êtes épileptique et vous voulez quand même profiter d'un excellent jeu. Qui fait mal aux yeux. <rire> je ferai quand même mal aux yeux. Mais un peu moins. Euh. Par où est sponsorisé par Pepsi. Passer. Ah, par là. Okay. Très bien. Mais. Mais non! combien quand, Je suis mort combien de fois moi? Je vais arrêter de regarder mes statistiques parce que je suis mort 388 fois. Seulement. Ça, ça, beaucoup. ça représente. Euh... Les épileptiques, hein? On, on, on est, est... <rire> Oui. N'appelez pas la police, hein, c'est pas grave. <rire> c'est pas nous On mettra un message du début. A chaque début d'épisode, un, un petit message avec la musique de BBV, comme ça vous pourrez profiter un tout petit peu quand même. Mais D'ailleurs, si, si, si vous êtes épileptique en général, vous ne les écoutez pas actuellement. Oh, mais... Vous êtes en train de vous rouler au sol. Même. <rire> <rire> vous ne pouvez pas jouer au jeu vidéo. <rire> Hashtag troll. Non, non mais sur BBV, c'est vraiment... Euh... C'est marqué d'ailleurs au début du jeu, je crois. Peut-être. Il y a des options spéciales épileptiques dans BBV. Comme dans Fez, c'est assez épileptique Fez. Ouais euh... bah alors des petits carrés mmh. c'est épileptique. Oh un téléporteur chouette. J'ai l'impression de me faire encore plus enculer lors d'un contrôle de maths quoi. Ah, moi lors d'un contrôle de maths c'est... C'est claquettes hein. Moi je fais des claquettes sur la table. Hein. Sur les Sur la table, oui sur la table. Ça. Oh oui Oui Passé. Ah oui, après faut que je revienne Oh un mec Ah mais non, mais c'est... What C'est pas de, ah, de, de la viande à manger Hé hey, capitaine Blablabla, euh, blabla bla. Très bien. Attends, attends, attends. Comment je suis censé revenir Merci. Je veux des explications. Okay. Alors j'analyse la situation. Alors... Comment Comment Comment je suis Attends, attends, attends, une fois que t'as ramené le mec de l'autre côté du rivage, comment tu fais là C'est une très bonne question. Non mais sérieusement, tu... je fais comment moi Ah, il s'est barré. Il est parti de la map. Cool. Et moi je suis bloqué dans mon putain de truc. Ah oui, c'est YOLO. c'est consternant. Oh non, je suis mort comme une grosse merde. Et bien sûr, ce PD, il est encore là. Bon, bah écoute, avant que j'explose, on va quitter l'épisode. En fait. <rire> oui, bah rendez-vous au quatrième épisode pour savoir si Lilian va exploser. Non, mais pas encore, il reste 10 minutes. Ah, il reste 10 minutes. Désolé, bah, ouais. je pense tellement pas à les vidéos. <rire> En nous, fait nous, nous, ça fait, ça fait genre 3 semaines que vous suivez cette série mais non, nous on est encore là dans le même jour, euh, dimanche 1er décembre, pour ne pas donner de date. Bordel de merde, bordel de merde, bordel de merde, bordel de merde, bordel de merde. Non ah, mais ça te fiste le cul ce jeu. Alors épisode 3, la rage, sont, la rage, sont plus haut la rage, elle son plus au point, voilà. J'ai déjà donné un titre une de mes séries. Donc. Ah bon sur Super Cradbox Je sais pas, peut -être. Sur Mario Kart, oh là là Mais peut-être, ouais, c'est peut-être du Mario Kart ça Non oh Fisté, Père Noël, Fisté, Père Noël, Fisté, Fisté, Fisté. J'ai envie de m'enfoncer un tournevis dans <rire> non, non. non, un bâton Non, un tournevis parce que j'ai que ça sous la main. Ah oui parce que Lilian a ah, tu... attends le PC de Lilian troll oui. en ce moment. Oui, non, tu le disais. Non, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Non. Moi perso, si mon PC me parle, je vais aller me suicider. Non, mais je voulais checkpoint. C'est pas juste. Bienvenue en 2049. Regardez le Vine de GPM Show pour avoir plus de détails. Vous. <rire> l'aspirateur. Peut-être que je pourrais passer comme ça. Ok, barre-toi de la map, barre-toi de la map, barre-toi de la map. Écoute. Ah d'accord, c'est à dire que quand tu parcours une distance... Ok, j'ai compris un petit peu le principe du de ces conneries. <rire> oh putain, oh les... Eh ben les gens ne mais, mais, imaginez pas, hein. lions est beaucoup plus passif que moi, hein. et pourtant c'est lui qui rage le plus vite. Putain. <rire> oh, putain. Je, je vais aller sur Twitter pour me détendre. <rire> juste, juste pour cette vidéo. Likez la vidéo, pouce vert. Miseur Je vais me calmer. <rire> la vidéo est devenue silencieuse d'un coup. On va aller sur le tutoriel de la GL Time. Les nouveaux projets, ça fait mal, Nian. Très mal. Quand on fera du Death Space, putain, il y a un monstre, putain, un autre, putain. Oh <rire> mais là, c'est putain, il y a un pic. Putain Mais c'est méga dangereux les pics. Mec, si Dead Space ça vous fait peur, vous imaginez pas à quel point les pics dans VVV ça peut vous traumatiser à vie. Pfff. Une petite photo exclue. Ah bah en fait la série elle était allumée. Allumée. allumée. allumée. <rire> putain. Eh, faudrait... Quand, quand on était petit tu eh, m'en ça. Faudrait... Faudrait inventer un dico avec tous les mots débiles que je dis. Sérieux. <rire> le dico... <rire> oh putain. Je vais faire un montage photoshop de ça. Le dico des mots débiles de GPM. Ou non, le dictionnaire pour comprendre le GPM aussi. T'imagines un bécherel spécial GPM Uniquement à mon nom. <rire> oh, tellement que GPM est incompréhensible, on a inventé un Becherel. Voilà. T'imagines un jour... Tellement que le est mauvais au jeu, on a inventé un tuto. T'imagines, on a... Enfin, on a 100 000 abonnés, il y a un fou pour dire putain mais on comprend pas GPM. Et là un autre... Ouais bah moi je vais inventer un bécherel pour qu'on puisse comprendre GPM. Mais c'est impossible. Bon allez on, y... on retourne, on retourne. C'est pas un peu la fin du quatrième là on va voir ça tout de suite. Ouais, c'est la fin du quatrième épisode. Oh <rire> Que qu'on s'en fout Allez, allez merci de vous avoir Allez, suivi. Où, bah, nous sommes actuellement en janvier. Joyeux Noël <rire> <rire> Si on respecte les délais, joyeux Noël. Si on respecte pas les délais, et bonne année. Bah, allez, joyeux Noël à tous. Bonne année et à plus pour une prochaine vidéo.